« Recycler le PET, moi Toujours Bon, euh, sauf quand je suis avec les amis. Mais là, il n'y a pas non plus de conteneur à PET. Du coup, parfois on jette les bouteilles dans les poubelles normales. » Les bouteilles en PET vides ne sont pas des déchets. On peut d'ailleurs les rapporter dans la plupart des stations-service. Le recyclage du PET, ça marche toujours.